salut salut à vous tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons parler de one piece si c'est votre première fois de regarder mes vidéos youtube n'oubliez voulez pas de vous abonner et de liker la vidéo et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos comme vous avez vu dans le titre de la vidéo si cette théorie de, sur Oda est vraie alors c'est la fin pour Hong nous allons parler de la théorie que Oda avait fait auparavant lors de l'événement J'aime Festa, il y a plusieurs années, dans un message qu'il a écrit aux fans d'Oda, il a révélé que l'histoire de Boa Onk et de Kobe n'était pas très bonne. Les fans eux-mêmes étaient curieux de savoir ce que Oda voulait dire et ils attendaient tous l'apparition de cette intrigue. De nombreux fans pensaient que ce moment se produirait dans l'arc Wano, ce qui s'est avéré fausse. Il s'avère que ce moment ne s'est produit qu'au chapitre 1059 où Kobe a dû subir la méchante d'avoir été kidnappé par Barbe Noir. Si le cas de Kobe vous intéresse, je ferai une vidéo très détaillée sur le cas Kobe. Nous allons venir au but de notre sujet. Dans le chapitre 1059, il a été révélé que Barbe Noir et son groupe se sont rendus sur l'île Amazon Lily. Leur objectif est de voler les fruits des démons Mero Mero de, Miro de bois Hop. Il y a des faits intéressants qui apparaissent dans le chapitre concernant Barbe Noir. Il l'a révélé directement lorsqu'il a réussi à étrangler le cou de Hancock, ce qui a empêché cette dernière d'utiliser son pouvoir de fruits des démons. Cependant, Hancock elle-même a expliqué que sa force a été éveillée grâce à la beauté qu'elle avait. C'est aussi la grande question du moment, pourquoi Barbe Noire en a appelé le fruit du démon de Miro, Miro? Jusqu'à présent, le fruit du démon est capable de changer toute personne qui a une passion ou une convoitise pour Hancock. cependant il pourrait effectivement transformer n'importe qui qui a un pierre sans avoir besoin de le désirer ou de le convoitiser. Nous pouvons le constater lorsque coq transforme en pierre, l'un des gardes d'Humple qui qui amène à savoir une femme. Mais le, la mission de Baron Noir échoua lorsqu'Aralis apparaît. Cependant, cela ne signifie pas que d'autres menaces n'émergeront pas de Yonko. D'ailleurs, Aralis lui-même avait admis qu'il était incapable d'affronter Baron Noir, maintenant à raison de son âge. Ce qui m'amène à dire que, que si la prochaine fois où Barbe Noir va attaquer, alors je pense que ce sera la mort du pour Boa à moins d'avoir une solution. Permettez-moi d'émerger dans, dans le, chez les pirates de cross' C'est-à-dire régner ses anciens camarades de Corsair. Ou bien laisser le destin faire. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. tchuss